Alors, euh, bonjour monsieur le chasseur, oui? alors expliquez-nous votre journée aujourd'hui dans les bois, parce que, à ce qui paraît vous avez été dans les bois, qu'est-ce que vous avez fait J'ai attrapé une, euh, une fouine, une fouine, oui, expliquez-moi qu'est-ce que c'est et comment vous avez fait J'ai chassé avec des, par des des saucisses. Ah oui, et, euh, et donc c'est dangereux ça ou c'est pas dangereux cet animal euh aussi un petit chasseur, tu sais? Ouais, ah ouais. C'est dangereux, dangereux aussi, quoi. Mm -hmm. C'est dangereux pour la maison. Mm -hmm. Ah oui, vous la... Et vous avez une carabine en plus. Ah oui, mm -hmm. vous êtes un vrai chasseur alors. Mm -hmm. Vous êtes le chasseur de l'île de Kerk. Ouais. Ah ouais, je me disais bien. Ah oui, vous avez même des bonnes bottes de, de chasseurs. Ouais. Ah ouais. Et, et, et toute la journée, alors, vous, vous êtes dans les bois et vous chassez. Mm -hmm. C'est votre métier. J'ai même chassé deux lapins Deux lapins aussi Ah ouais, ça c'est pour votre repas mm -hmm. Alors on va regarder qu'est-ce que vous avez attrapé hein, Parce affiné. que... Ah donc c'est ça, c'est une sale bête ça alors euh, ben, ouais. Ça c'est une fouine alors mm -hmm. Et vous l'avez attrapée quand Hier soir Ouais Ah ouais Donc vous, do vous dormez pas beaucoup dans la forêt hein Non vous, vous êtes toujours au travail Je pour Ah ouais Je moi ah ouais. Ok, merci monsieur le chasseur hein. ouais. Passez une bonne journée hein. ah bah ouais. PS, c'est pas un vrai pistolet. Au revoir